sous bon, Vas-y Attends Allez souffle un coup Ça, je... Non mais Isaac si tu la... me pètes un plomb déjà direct C'est la première fois C'est la première vous... Merde Action <rire> Non mais j'ai Ouais vas-y refaire sur C'est bon Vas-y ouais. Action <rire> Action non, non, non. Action Action. J'ai l'argent pour vous. Action. J'ai l'argent pour vous. C'est pas comme. Oh. Et voilà l'argent. 26 millions en tout. 26 millions Non mais faut que tu me regardes dans les yeux. Tu regardes. Action. Attends, attends. Et moi je dis. Euh... Action. 26 millions Ouais. Non. Je dis 26 millions, j'ouvre la main. Euh, bof, on remets toi derrière. Non Action Je t'assure que c'est du vrai Il y a un imposteur chez nous.